Salut tout le monde Ceci est une petite vidéo pour vous annoncer la mise en place d'un nouveau format pour lequel je vais avoir besoin de vous, vous, vous, vous, vous L'idée est d'utiliser les virus pour parler de plein de choses différentes sous le nom de Virovlog. Pour ça, j'aurai besoin que vous me donniez des affirmations liées à la biologie. Mon objectif sera d'essayer de trouver un contre-exemple chez les virus ou au moins un fun fact lié impliquant un virus puis de vous l'expliquer. Ça pourra être des affirmations générales, comme l'ADN est le support de l'information génétique, ou des affirmations concernant directement les virus, comme euh, les virus ont besoin d'une cellule pour se multiplier. Ne cherchez pas forcément un truc pour me coincer, même si je suis sûr que ça amusera certains d'entre vous, le but c'est vraiment de pouvoir parler un peu de tout. Bref, j'attends vos affirmations à contredire dans les commentaires ou sur Twitter avec le hashtag ViroVlog. À très vite ah, et je profite de l'occasion pour vous dire que je serai à Nice pour le Playazur Festival les 10 et 11 février. N'hésitez pas à venir me voir sur le stand du Café des Sciences.